Mali, Bonjour Bamako Aujourd'hui l'Univers Télécom vous informe que l'initiation en informatique pour la formation en bureautique, la maintenance en informatique en question et la présentation de ses produits sont à l'ordre du jour. A cet effet, il vient d'introduire dans ses services de prestation une énorme capacité énergétique dans son évolution en termes de réparation et de maintenance pour vous permettre d'assimiler plus rapidement les modules de training appelés la formation. Le design ou la conception configurée dans chaque paramètre vous permet de renforcer et redoubler vos capacités de compréhension Monsieur Papa. A... Bonjour le Mali Bonjour Bamako Merci Madame Bientôt L'univers télécom s'engage à faire de tout ce qui est en son pouvoir pour partager le peu de savoir qu'il a en soi à tout le Mali. Son ultime conviction est de faire de son pays ses sœurs et frères maliens en question le plus doué en sciences technologiques, en informatique et du global service pour le mobile GSM. Cependant nous invitons tous ceux qui ont des difficultés à s'abonner à notre chaîne YouTube car nous mettrons en ligne des formations de base appropriées à l'initiation en bureautique et en maintenance de PC, laptop et des téléphones portables. Madame Bienta à vous. Merci papa comme d'habitude l'univers télécom met tout en œuvre pour satisfaire le besoin de sa clientèle, c'est ainsi que son super shop est embelli de tous les articles électroniques et électriques destinés aux besoins quotidiens de son aimable clientèle. Il est à noter que son désir d'apporter plus de joie dans les cœurs de tous, l'univers télécom illustre des articles électroniques et électriques de marque de qualité endurant et garantie monsieur papa à vous. Merci madame, vient à l'univers télécom le royaume de l'évolution technologique en termes de réparation, de la maintenance et de la reprogrammation des PC, laptops et des téléphones portables Android, Apple et Java téléphone avec touche appelée Béton Mani. Le service hardware ou la réparation tellement controversée en ce qui concerne la résurrection des téléphones qui ne s'allument plus ou les téléphones mouillés dans l'eau ou tombés en bas contre le carreau ou le sol. Cette opération émane d'une ingénierie plus complexe. Quant aux pièces de rechange des vitres, l'écran, les batteries etc etc Madame Dienta a Merci papa à l'univers télécom le service de software fait la reprogrammation ou le flashage Décodage, déblocage réseau des téléphones portables Android, Apple et Java. Téléphone avec touche appelée béton manie. La suppression du code PIN, pattern bloqué, du compte Google sur les Android et iPhone sur Apple. Monsieur Papa à vous. Merci Madame. bien les opérations de reprogrammation font face à la situation des téléphones portables dont les firmware doivent être mis en niveau Ce cas arrive périodiquement à tous les systèmes Android et Apple. La suppression des identifiants est un service de hack car après avoir réinitialisé la configuration d'usine de n'importe quel mini système d'exploitation comme Android et Apple, vous vous trouvez face au tribunal de l'appartenance de votre appareil, mais le système ignore que l'Afrique ne connaît pas encore sa technique de sécurité contre le vol. Madame bientôt à vous. Merci papa, l'univers télécom vous invite à visiter son supermarket 6 à Senoulafia face au centre médical de Sheikh Soufi Bilal Tel 71, 78, 23, 18. 95, 37, 81, 93, 90, 96, 89, 81. L'univers télécom, le royaume de l'évolution technologique en informatique et du GSM.